Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va vous proposer, je pense que ce sera découpé en trois, trois, trois vidéos sur Battlestar Galactica. Donc, euh, je voulais déjà bah, te remercier d'être bah, euh, venu de loin. Merci à toi de m'avoir accueilli. Voilà, parce que <rire> les gens qui sont hors de la région parisienne, ils savent pas qu'ici, on, on compte pas en kilomètres, on compte en temps. Ouais, Et... c'est vrai qu'on habite vraiment à l'opposé l'un de l'autre. <rire> Et c'est comme si euh, bah, tu avais fait un Dijon-Paris. Voilà. Ouais, j'ai fait une petite heure et demie de transport <rire> voilà. en commun. Alors qu'en fait, tu viens d'Île-de-France, mais c'est comme s'il avait fait Dijon-Paris. Voilà, donc Erwan, bah, je te remercie beaucoup de m'avoir proposé de, de, de, de présenter ce jeu-là à, à la communauté. Battlestar Galactica, c'est mythique, c'est génial on y va, on fait trois vidéos, deux premières vidéos où on va ensemble explorer un petit peu le contenu, la boîte, puis on parle beaucoup. Donc euh, on raconte un petit peu tout ce qui, tout ce qui nous feeling là-dessus. On fait un petit coup de fluff hein, puisqu'on va, on va un peu parler de Galactica, euh, les, les, les deux séries, deux et demi. Et, <rire> puis, euh, et puis après, on regarde ce qu'il y a dans la boîte, on regarde le livre de règles. Dans la seconde vidéo, on s'attarde un petit peu plus sur des figurines. Et puis dans la troisième, eh ben, euh, on drift. Ils vont ouais. comprendre. <rire> Allez, c'est parti! Voilà! Allez, tac! On lance le truc carrément, euh, comme ça, là, pour expliquer qu'on va parler de euh, Battlestar Galactica euh, Starship Battle. Ouais. Donc, ça, c'est une nouveauté. Euh, qui, euh, qui a été présenté à Essen, que tu as ouais. découverte là-bas. Essen, hein euh, alors, c'est quoi c'est vaut le coup bah, bah, Si tu aimes le jeu, c'est génial. Ouais. Ouais. Moi, c'est ouais. la première fois que j'y allais. C'est gigantesque. Mais vraiment, c'est 6 ouais. halls de, de parcs d'expo. Qu'avec euh, du jeu. Ouais. Ouais. C'est du jeu de plateau, du jeu de figurines. Alors, il y avait, par exemple, le hall 6, c'était uniquement que la figurine c'est Warhammer, ouais. il y avait la moitié du hall qui était pris par Warhammer, mais tu avais d'autres compagnies aussi mm -hmm. avec des décors, euh, ouais. tu peux tout trouver, tu euh, as aussi des grosses boîtes bah, comme FFG, c'est quasiment ouais, sur ouais, ce que ouais. tu tombes euh, mm -hmm. quand tu passes les portes tu as plusieurs entrées, mais une des entrées principales tu tombes sur le stand FFG, mm -hmm. euh... bon, bah, c'est énorme quoi T'as as, Donc... fait le, le, le PML le Paris Ludique Ah oui, euh, ouais. oui, oui je l'ai fait plusieurs fois, je l'ai même fait en tant que créa de, de jeu. Ah, nickel <rire> je <'ai> fait, euh, <rire> Les jeux de demain, j'ai fait euh, ouais. cette année. Mmh. Et puis je l'ai fait en tant que spectateur. C'est pas du tout la même ambiance. Les scènes, c'est vraiment un salon, comme il peut y avoir des salons de caravane et de bagnoles. Mmh. Sauf que là, c'est mmh. du jeu, donc il y a vraiment cette ambiance. Déjà, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Ouais. C'est-à-dire que, surtout le, le samedi, Ouais. Euh, C'est... Euh, des fois, tu peux même difficilement circuler dans les allées. Ah Il ouais. euh, y, y, y a... Le mondial de l'auto du jeu. Euh, exactement. Du jeu de oh. <rire> 190 000 personnes en ouais. 3 jours, hein. enfin en 4 jours. Ah oui Donc ça rigole pas, tu vois. Ah oui, d'accord. Ouais. Ouais. C'est du gros business. Ah ouais, as des, bah as ouais, des, ouais. Non seulement tu as les stands des éditeurs, mais tu as aussi des boutiques. Ouais. Et hmm. des fois, tu fais la queue t'as des queues de, de mmh, ouf mmh, pour faire la boutique mmh. ou des fois t'as des queues de ouf devant les éditeurs parce que c'est la première fois qu'ils vendent le jeu je pense notamment euh, euh, à l'extension de Seven Wonders, la vous Vous avez fait tout un truc où tu avais un t-shirt avec et la, la queue elle faisait... Euh... Dans, bon. dans mon souvenir c'est super loin, hein, Issen Écoute, moi j'y étais en train C'est tout là ou là-haut là euh, Non c'est pas si loin que ça, c'est 4h 4h, 4h 4h, 4h30 de Thalys oui, Paris. Thalys, oui, voilà. donc à, à <rire> 300 km. Oui, voilà. Quand il va ouais. en bus et que t'es gosses ah, ouais, ouais, euh, en, oui. en, en troisième... Non, tu là, dois, là, tu dois souffrir. Oui, c'est ça, tu souffres. <rire> <frire, ouais. Ouais, rire> <c> <rire> non, Thalys, ça se fait, et puis, euh, et puis tu peux trouver des, des logements... Euh, D'accord, ok. Moi, direct, je pense euh, qu'il faut euh, s'y prendre tout pour, euh, pour participer. Oui, à oui, alors, si on va raconter la cuisine, moi, j'ai commencé à regarder les logements au mois de mai-juin, alors que c'était fin octobre, il y avait déjà plus et demie, par exemple. D'accord, ok. Donc, oui. Ça, bah, euh, et tu nous ramènes un bijou de chez Ares. Donc Ares, pour mémoire, c'est les gens qui ont fait Wing of Glory, que moi j'avais déjà présenté sur la page parce que c'est un jeu que j'apprécie tout particulièrement parce que c'est justement quelque chose de très pointu. On ne va pas parler de Wing of Glory aujourd'hui, mais Wing of Glory, c'est un jeu d'avion qui commence à la première guerre mondiale puis qui s'étend sur la seconde et qui avait la particularité, on en avait parlé au téléphone, euh, de gérer les altitudes, les différences d'altitude au, au niveau des avions qui gérait les blessures que tu pouvais infliger aux pilotes mmh. même il euh, y avait même euh, des dégâts sur l'avion qui pouvaient être masqués à, à celui qui venait de les infliger parce que tu ne sais pas si tu as totalement touché le palonnier droit ou le gauche donc il fallait commencer à déduire que le mec ne tournait plus à droite aussi mmh. bien qu'à gauche donc tu avais dû toucher de ce côté là enfin voilà, les mecs avaient, pouf, ils avaient vraiment sorti un truc génial et là, moi, de ce que j'ai lu, euh, bah, ça a l'air d'être euh, un peu orienté sur cette chose-là. C'est-à-dire qu'on est, on est sur un X-Wing level-up, quoi. Bah voilà, c'est-à-dire que, évidemment, le, le premier jeu euh, avec, qui on compare, euh, avec lequel on compare euh, Galactica, c'est X-Wing. Ouais, c'est une évidence, normal, jeu hein, de miniature quoi, galactique. Ouais, ouais, euh, bon. ouais, ouais. Et en fait, quand on commence à se plonger dans les règles, euh, quand on commence à faire des, des petits essais, etc., mmh. euh, bah en fait, oui, ça ressemble beaucoup plus à Wings of Glory qu'à X-Wing. Évidemment, mmh, mmh. il y a des parallèles avec X-Wing. C'est hein, super chose. <rire> je tu, pense. Tu, tu, tu déplaces tu, ton vaisseau, tu tires, mmh, tu as mmh, un pilote, mmh. etc. Mais... Euh, alors, moi, je n'ai jamais joué à Wings of Glory. Ouais. Mais euh, je me suis, justement, je me suis renseigné après, parce que j'ai vu que c'était la même boîte, c'était des Italiens, je crois d'ailleurs. Ouais, ouais c'est ouais, un éditeur ouais. italien ouais, ouais, il me semblait. Et euh, en fait, oui, c est, c est, ça ressemble beaucoup au système de Wings of Glory. Mmh. Ouais. Quand on ouvre la boîte, bon, on tombe, on tombe sur, euh, principalement sur, sur le rulebook et, et, et sur le scénario. Donc ils ont, ils ont séparé en fait, euh, les, les deux informations. J'aime euh, bien la petite, la petite découpe là. Ça fait, oui, ça, ça fait, fait, un fait un petit fait... peu futur. Hein. Euh, <rire> ça fait un peu... On vous donne un, on vous donne un carnet, un, mais c'est le petit dossier secret. secret ouais, exactement. <rire> euh, pour rappel, bah, Galactica, hein, c'est une série qui a, euh, qui a débuté dans les années 79. En fait, ce Galactica, euh, c'est là où je peux sortir un peu ma science. Vas-y <rire> que... En fait, je ne suis pas un spécialiste de Galactica, mais quand même bien, bien, bien placé. Voilà. Bon, non, euh... En fait, Galactica, bon, bah, c'était mais... le... Était... Alors, je sais pas quel âge tu as, peut-être un peu plus jeune que moi, mais... J'ai 43 ans Ah bah, on a quasiment... <rire> 44, donc on, voilà. on a connu la première série Galactica. On a connu voilà. la première... Nous qui avons <rire> été traumatisés par Star Wars quand on était gosses, ouais. C'était le Star Wars à la télé. Ouais. Voilà. Ouais, exactement, Et... c'est le Star Wars en série. Et pour cause, puisque le superviseur des effets spéciaux John Dijkstra, mm -hmm. de Star Wars, mm -hmm. était le superviseur des effets spéciaux exactement. de Galactica. On y retrouve aussi des designs de Ralph McQuarrie, ouais. euh, ce génie absolu d'illustration euh, euh, qui a façonné, enfin qui est un, un des... Principaux concepteurs ouais, de Star Wars, ouais, ouais, ouais. qui a fait beaucoup de concept art aussi pour Galactica. Donc il y vrai. avait un, y a évidemment des liens évidents entre mmh, les deux trucs. Et puis bon, on sent bien les, les gens de chaîne de télé de l'époque ouais, qui disaient ouais. euh, Mon gars, tu m'inventes un Star Wars. Voilà, voilà, vis ton surf. Et c'était <rire> le plus gros. Euh, bon, les plus jeunes ne connaissent pas ça, mais à l'époque, c'était le plus gros budget de série de télé. C'est ouais. un blockbuster mmh, de la mmh. télé, hein, Galactica. Mais moi, je ne veux pas les revoir parce que j'en ai un souvenir euh, mémorable et, <rire> et, et merveilleux. Ils ont rebooté dans les années 80, mais on va passer, ça. Parce que, ah, je pas, pas si ça. Ouais, mais ah ouais, d'accord. Mais... <rire> d'accord, eu... ça n'a pas marché. Quoi. Genre, euh, <rire> voilà, on okay. passe. Hein, okay. On oublie. C'est un peu, genre, euh, ce reboot, c'est un peu ce que euh, les, les, les one-shots sur les petits Ewoks sont à Star Wars. Si d'accord, à ce moment là okay. Voilà, on va, okay. on va dire ça. Et surtout, ils ont reboot en 2004-2010 sur, donc, Battlestar Galactica. Ouais. Euh, que tu n'as pas vu non, bah pour ma défense, <rire> c'est vrai que je, je, ne suis, je ne suis pas très série, ouais. voilà, je sais que c'est une hérésie de dire ça maintenant, mais non, bon, je, non, bah non. je suis un vieux con attaché non. au cinéma. En même temps, euh, ouais. quand on bosse dans la télé comme toi, on n'a peut-être pas envie de la revoir après. Je, je, je, je, je suis journaliste <rire> cinéma et c'est vrai qu'après on ne peut pas tout faire, le temps n'est pas extensible. Ouais, ouais, ouais. Et, enfin bon, on va pas faire un débat sur les séries, mais euh, c'est vrai que la nouvelle version de Galactica qui date euh, mm -hmm. quand même d'un peu maintenant, maintenant ouais, je l'ai ouais. loupée, mais bon, c'est rattrapable. Hein, mais... Alors, le jeu est directement Inspiré de cette série-là, puisque vous le verrez, les vaisseaux si longs sont ceux euh, de cette nouvelle extension. Moi, en tout cas, je vous la conseille vivement. Il y a 6 euh, ou 7 euh, saisons. Euh, c'est un peu perché. Il y a vraiment des choses euh, un peu freudiennes. Je sais donc, que c'est très, très ambitieux. Il ouais, ouais, euh, y a une belle qualité d'écriture. Il y a, y a quoi, un oui. spectre extrêmement large et je suis content qu'ils aient repris ça. Quand on ouvre, donc, on a, on a ce rulebook et on a, on a ce scénario. On va peut-être pas vraiment euh, revenir sur. Euh, sur, euh, sur les contenus en fait de, de, de ces livrets, pour l'instant c'est qu'en anglais euh, Oui. Hein euh, si je peux me permettre juste ouais, euh, vas -y, vas -y, vas -y. deux mots sur le livret, ouais. euh, là où c'est très intéressant c'est que le livret de règles est divisé en trois, mmh. c'est-à-dire tu as d'abord les règles de base, euh, qui sont sur les 3-4 premières pages et qui sont totalement jouables. D'accord. C'est-à-dire que tu peux jouer avec tes petits neveux un dimanche pluvieux après le repas de famille et ouais, leur expliquer ouais, le jeu ouais, en ouais, 5 minutes. C'est ouais. totalement jouable. Mmh, mmh. Voilà, après, tu as les règles de avancées, où là c'est plus compliqué. Mmh. Et après, tu as des règles optionnelles. À la fin d'accord mais je pense que si tu joues aux règles avancées tu vas jouer aux règles optionnelles aussi ouais, que de ce que de faire, ouais. alors ça se passe exactement comme dans comme dans wing c'est à dire que dans wing au début ben tu fais juste que pata pata pata tu te tires dessus c'est ça et puis après ben tu balances les les problèmes de moteur euh, et, et toutes ces choses là les manœuvres un peu compliquées, compliqué euh, alors elle elle est très bien dans la série c'est <rire> cette photo qui me donne envie de voir la nouvelle série ouais je me demande pourquoi <rire> d'accord ok alors, il y a ça, on a également donc un petit book euh, de scénarios, ça c'est fun aussi. Ouais, c'est ça c'est sympa. Bon, après j'imagine que euh, derrière il y, euh, y aura pas mal de, de, de présence sur le web pour nous balancer des choses. J'imagine oui, qu'il va y avoir euh, du contenu sinon, non, euh, digital si, après. Sinon non. on aura dans les, revues, euh, dans, dans les revues. Et puis voilà, forcément il y a, y a Deadlock, euh, c'est euh, la partie euh, PC, okay. et c'est jouable sur Xbox aussi, et je crois même sur PlayStation 4. Allez, on va regarder ce qui nous intéresse. Et ce qui nous intéresse, c'est ça. Voilà. Alors, première chose qui m'a choqué quand tu m'as montré la boîte, c'est l'échelle. On n'est pas du tout sur la même échelle qu'X-Wing. On est dans une échelle beaucoup plus, euh, beaucoup plus grosse, en fait. Ouais, mais bah alors le paradoxe, c'est que c'est un jeu qui se joue sur une table de 75 par 75. pendant ce temps-là, vas-y. Vas vas c'est un jeu qui se joue sur une, boîte, sur une table de 75 par 75, donc plus petit qu'X-Wing. Mm -hmm. Pourquoi on va on va le voir euh, brièvement plus tard, mais c'est que en fait, tu bouges moins vite. D'accord. Tu, tu tes manœuvres. En fait, j'ai regardé, j'ai fait un petit comparatif. Euh, ta manœuvre maximum, on va dire, euh, à, à Galactica correspond à peu près à une règle de mouvement de 3 sur X-Wing. D'accord. Voilà. Donc tu, tu vas bouger euh, moins vite et plus loin. Et moins loin, pardon. Bon, mmh. alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va, on va peut-être d'abord parler du contenu de la boîte avant de montrer aux gens les belles choses. On parlera des vaisseaux <rire> à la fin. <rire> tu, ouais, le genre le salaud, tu vois. Du suspense. Euh, on a euh, profil de carte. Donc ça, vous m'excuserez, j'ai un peu dépunché. T'as euh, joué au truc avant Ouais. Non. Oh là là. J'ai spoilé le, le unboxing. C'est honteux. Euh, vaisseau si long, ok. Bon, ça, je, je vais les montrer en macro. Hein, donc mmh. euh, on ne s'inquiète pas. Ok, bah tiens, on va regarder un peu la, les, les caractéristiques des Vipers, si tu veux. Euh... Ouais, tu vois, c'est succinct, hein. ouais, succinct. Ouais, c'est très succinct. Attaque, structure, accélération. Voilà. That all. Ah oui, that all. that's it. Ouais. <rire> Alors, évidemment, attaque, c'est euh, ce que tu dois faire sur les dés. Parce que c'est inversé. Hein. Ouais. C'est-à-dire que quand tu lances tes dés d'attaque, c'est ta valeur à toi que tu dois égaler ou dépasser pour toucher l'autre. Ah, voilà c'est pas, ah, pas le truc c'est ah, pas la, la valeur de l'autre ah, ah intéressant structure bon bah voilà c'est une fois que tu atteins ta structure en dommage bah tu fais pouf mm -hmm. et accélération alors, ça c'est un rapport avec euh, les mouvements et l'énergie cinétique on va peut-être voir ça en détail après avec le d'accord mmh, euh, mmh, mmh, d'accord on va pas dire la là, manœuvre, comparer, de manœuvre, c'est le manœuvre pour comparer le, le, le sillon, il a 6 aussi il a, il, est, il a des structures plus, plus solides, et en accélération il a 4, il a un quatre. petit peu plus quoi. Okay, ouais. sinon euh, on a alors ça j'ai vu aussi euh, des cartes de, de, de pilotes. pilotes et l'avantage des cartes pilotes enfin l'intérêt des cartes pilotes, alors il y a les deux protagonistes de la série à savoir Kara ah, et, et Apollo ouais. et, et Starbuck je veux et, dire, ouais Starbuck ouais, alors c'est marrant parce que tu as vu Starbucks, c'est une femme. Ouais bah ouais, ça m'a choqué quand je. Eh mais la non, c'est génial. Ah, c'est une meuf Starbucks. Ouais. <rire> mais non, c'est génial, c'est génial. Bah ouais, Et l'actrice. Ça ne pose aucun dont, problème. Dont, dont, dont j'ai malheureusement oublié le nom est, est vraiment vraiment hyper charismatique dans la scène. Alors, sachant juste pour euh, pour tes auditeurs, c'est que la carte de Starbucks n'est pas dans la boîte. Ça, c'est une carte promo que j'ai eu parce que j'ai acheté la boîte à SN. What the fuck. Voilà. Dans la boîte euh, de base, tu as Apollo. Ouais. Et tu as deux, deux pilotes de Cylon et les, et les cartes de base. Parce que tu n'as pas besoin forcément d'un pilote. Hein. Alors oui, Alors. c'est ça que je voulais dire, c'est qu'on n'a pas forcément besoin d'un pilote. Donc, tu peux prendre la carte et générique. Quand on euh... prend le pilote, on prend l'avantage du pilote mais aussi les inconvénients. Exactement. Hein Exactement. Parce que le pilote a des points euh... des points forts, et des points faibles, bah, mais, mais voilà. euh, en fait tu ne prends pas tout ce qu'il y a sur la carte. Mm -hmm. C'est ça qui est. Euh... C'est-à-dire que les talents qui sont ici, en fait, on les choisit. Ouais, c'est tu vois ça avec ton adversaire au début, tu dis bah écoute euh, on prend euh, deux avantages, deux inconvénients, mm -hmm. deux handicaps, ou on en prend un un euh... et ça dépend aussi de... Comment dire, de... du niveau de ton pilote. Parce que tu as des, des avantages et des, des handicaps euh, qui sont selon euh, si tu es rookie, ass, euh, mmh, mmh, voilà. Mmh. D'accord, ok. Okay. Et donc les silons ont aussi des pilotes même si Ouais, euh, et là il y en a deux dans la manche, c'est des drones donc euh, c'est des robots. Donc... Ouais, d'ailleurs je crois j'ai pas fait gaffe et je pense qu'il y a pas de différence entre les deux pilotes au niveau des ouais, pas fait des handicaps et des... Mais, des mais non, ouais, je pense qu'ils sont ils sont ch sensiblement identiques. Non. Ah quoi que non. Tiens, tu ah, vois, il y en a un qui a plus de talent. Ah, tu vois, ouais, ça c'est il, il est upgradé lui. C'est l'intelligence artificielle il 2.0. Lui il il a eu la mise <rire> ah, ouais. ont... ont... ont... ont... à jour. Donc donc voilà, oh c'est quoi ces petites choses là Sale, hein. Alors ça, c'est des, des petits autocollants, euh, ça va avec les, les trucs de manœuvre. Ouais. Euh, c'est pour mettre sur tes... T'as des petites barrettes en plastique que tu mets sur les, sur les trucs de manœuvre pour reconnaître tout simplement euh, ton vaisseau. Alors, on va regarder ouais. les trucs de manœuvre. C'est ça, les trucs de manœuvre. Voilà. Et alors, juste pour dire que ça peut se jouer jusqu'à 4 joueurs. Ouais. Voilà. Contrairement à X-Wing, Ah oui. tu peux prendre un vaisseau chacun. Ah oui, voilà. Exact. Il ouais. euh, y a deux Vipers dans la boîte, c'est ouais. pas comme dans X-Wing où c'est bien frustrant d'avoir qu'un X-Wing. C'est ça, et tu peux ah jouer à quatre joueurs autour de la table. Alors ça, c'est génial. Bah Ça, c'est le cœur du jeu. Hein. Parce que ça, c'est... Euh, je vais pas trop forcer, mais... Vas-y, vas-y. Vas vas ah, c'est vivant, quoi. Ah ouais, c'est vivant, ça. D'accord. <rire> alors ça, ça fait quoi, ça Alors, ça, c'est le cœur du jeu. vas, je te laisse. Euh, bah, vas Sinon, on en prend deux, hein. Vas-y, prends-en un autre. Il y en a quatre. Il y en a quatre. Donc ça, ça, ça correspond un peu euh, bah à, votre, euh, à votre tableau de bord, hein, tout simplement, de, de, de vaisseau. Donc, euh, alors je sais pas comment on peut... Parce que là, il les voit à l'envers. Hein. Non, non, mais t'inquiète pas, je vais leur... Euh, ah, d'accord. Moi, je vais faire comme okay. ça, puis je vais faire ce que tu dis. D'accord. D'accord euh... On va faire comme ça, et puis comme ça, et puis Voilà. Donc on ça, évidemment, c'est le truc le plus important euh, au cours du jeu. Alors, ça, ça correspond, euh, si on veut faire encore des parallèles avec X-Wing, on est un peu obligé. Alors le premier, altitude. Donc déjà, le jeu gère l'altitude, ça c'est énorme. Alors ça, ouais, ça c'est la grande nouveauté par rapport euh, à des jeux comme X-Wing, c'est que tu peux changer d'altitude. Ouais. T'as as eu à 4 niveaux d'altitude dans le jeu. Ouais. Donc là, tu me dis, il n'y en, en a que 3. Non, mais si c'est les en fait, d'altitude. Voilà, exactement, mmh, c'est mmh, plus 1, mmh, moins 1, mmh, 0. Si tu vas euh, à moins 2 ou à plus 5, tu quittes le jeu. D'accord. Voilà. Tu, tu, tu te fais virer. Ah, tu sais que je me fais engueuler quand je parle d'altitude dans X-Wing Ah. Ouais. On me dit, il oh, n'y a pas d'altitude dans l'espace. Euh... Si dans un champ de bataille, il y a quand même des. Il y a quand même <rire> des différences de niveau, niveau entre les, dire, entre ouais, les objets. Ouais, ouais, ouais. Mais alors, ce qui, est... ce qui est intéressant, justement, la, la, la conséquence directe c'est que par exemple tu as comme dans X swing des astéroïdes que tu peux mettre sur la table ah, mais tu peux mais mettre tu... le niveau sur les astéroïdes ah, oui. donc si tu par exemple tu mets euh... ah mais ça règle tout un ensemble de problèmes de voilà. collision qu'on a dans X Wing voilà. et qui cassent les donc pions, en fait. ces petits euh, ces petits je crois ces petits euh, ces petits pions là, ces ouais. petits tokens ouais. tu les mets sur, alors tu, tu as des champs d'astéroïdes comme ça ou ouais. ouais. tu as euh, des presser, planétoïdes en 3D ouais. Voilà. Ouais. <rire> <rire> et tu peux mettre donc un petit, un petit token là dessus et si toi tu es à l'altitude 1 et que, le, le, le, mettons, le planète 8 est à l'altitude 3, il t'arrive rien. quoi. Parce que tu, voilà, tu n'es pas, pas sur le même plan, en fait, mmh, que l'objet. Mmh, mmh, Donc mmh. ça, c'est intéressant. Et euh, au niveau des chips, euh, de la bataille entre les chips, euh, si tu as deux altitudes de différence entre deux vaisseaux, mmh. tu ne peux pas euh, lui tirer dessus. Parce que ah, tu ouais. es trop loin. Ah, ouais. et, le euh, truc au milieu. Alors le truc au milieu, c'est l'orientation du chip. Ok. Alors euh, ça c'est génial aussi, alors, parce que, voilà. je ne sais pas si tu es au courant, si je me rappelle pas, si ouais. dans la première série ça le faisait, mais dans la nouvelle, euh, en fait, ils arrivent à orienter leur Viper, alors tu vois, ils font vraiment des... le machin, ils tournent sur des mêmes, quoi. C'est exactement, même exactement la même idée. Mais ils continuent euh, à se déplacer. C'est exactement la même idée. Puisque il est dans l'espace, Je vais hein, te, si veux, il... Je vais te prendre un petit pied, euh, peut-être ouais. pour... Euh, comme ça, ouais. une image vaut mieux qu'un long discours <rire> Donc... Euh... Oui, il faut que tu en prennes un je aussi. Je en prendre un aussi. Voilà. Et puis, bah, je vais commencer à poser quelque chose dessus. Parce, de ouais, vas-y, pose quelque chose dessus. En fait, qu'est-ce qui se passe dans ce jeu C'est que tu peux orienter ton vaisseau. Donc ça, évidemment, c'est comme la roue de manœuvre à X-Wing. C'est caché ouais. de, de ton adversaire. Ouais. Et il faut le faire avant de dévoiler ton truc, évidemment. Donc, ce qui se passe, c'est que tu as une. Ah oui, il y a le zéro aussi, ouais, Voilà, ça y est. Tu as une, tu as une grosse encoche. Euh, D'ailleurs, je crois que normalement, la flèche est sur le zéro au début. Mais oui, bon. voilà, c'est ça. Voilà. On est à l'envers là. Exactement. Voilà. Donc, euh, Tac. tu as une grosse encoche derrière. Donc, on se dit, c'est pour bien prendre des miniatures, c'est pratique. Mais en fait, non, ça coulisse. Voilà. Tu peux faire une rotation oh. de ton vaisseau. Ah, oh, moi, j'ai des abonnés qui vont devenir fous. Voilà. <rire> Parce que as, en fait, tu as, as, euh, as deux manières de tourner dans ce jeu. Soit tu fais une rotation avec ton vaisseau. Ouais ouais, c'est ça. On va ouais. pas rentrer en taille parce que c'est pas un tuto, hein, mais... Euh, ouais ouais, non mais si, c'est ça. En fait, Quand ouais. tu fais une ligne droite, que tu, tu peux la faire qu'en ligne droite en fait. Ouais. Si tu as fait une ligne droite, tu peux faire ton vaisseau. Le, le vaisseau avance ouais, à vie. Ouais. Donc ça ouvre des champs pour approcher l'ennemi. Tu vois ce que je veux dire ah, ouais. toi qui es joueur de ah, oh, ouais, ouais, Tu arrives tu tournes autour et tu repars à l'altitude. C'est ce qu'ils font, et... voilà. ce qu font dans la série. Et as Mais le changement de direction, qui est un truc différent. C'est-à-dire que si, par exemple, tu, euh, tu as fait une rotation de ton vaisseau, ouais. tu continues à avancer, normal, tout droit, ouais. même si tu es de biais, et tu peux changer de direction. Donc tu peux faire une carte de changement de direction pour remettre l'axe de ton vaisseau dans ton champ de tir. C'est-à-dire changer de direction. Donc c'est un peu... Je t'avoue que j'ai... C'est hyper quali, en tout cas. C'est compliqué à comprendre quand... Es, bon, je pense que les gens qui sont très ah, habitués à ouais, ce genre de ouais, jeu, ouais. il va falloir changer son paradigme ouais, voilà, du jeu. C'est ça. C'est ça qui est génial. Et euh, ça, c'est hyper intéressant. De toute façon, c'est le point fort du jeu, c'est ouais, les manœuvres. Ouais. Ça, on va pas se le cacher. c'est ça C'est super. Le speed, j'imagine que plus tu voilà. vas vite, moins tu peux quand même euh, vriller dans tous les sens. Bah disons que tu as... Euh, alors on, on, Est-ce que tu veux qu'on regarde des cartes de manœuvre en même temps que ça, ou on le fait plus tard On le fait plus tard On le fait plus tard, Donc ouais, comme on, tu regardes regarde rapidement ça. Ok hein. d'accord, ça marche. Mm -hmm. Donc ça évidemment c'est la vitesse de ton vaisseau, en sachant que quand tu es tout en bas, tu peux reculer. Voilà. Tu peux aller en marche arrière, tu peux pas faire des marches arrière de dingue, c'est des petits à-coups en arrière en fait, mm -hmm. pas, euh, mm -hmm. tu fais pas un créneau, mm -hmm. hein, tu vois. Mm -hmm. Et tu as euh, tout en haut quelque chose qui s'appelle le FTL, c'est mm -hmm. le faster than light. Ouais. Donc tu peux, euh, alors ça je me suis pas, c'est le seul truc que je me suis pas encore euh, penché. Tu peux, apparemment, aller instantanément d'un ah, endroit je, je à l'autre. Ouais. Voilà, et, et dans mes souvenirs, il n'y a que le, les Cylons qui peuvent faire ça ouais, dans les chips de base. Ça reprend voilà. complètement le fil. Le, la série. Moi, ouais, je, je, je, je vibre. C'est ce que j'ai entendu dire, que c'était très, oh, très, euh, euh, très respectueux ouais, ouais. Du, du truc. Et alors, le kinet... Alors, le, ouais, alors, le ça, c'est ça, ça, le, ouais. le truc euh, prise de tête. Ah, il y a le sourire parce ouais. que, non mais j'ai eu, eu du mal à comprendre, hein, j'avoue, mais peut-être parce que je suis pas assez habitué. Euh, je ne suis pas un professionnel du, du, du jeu miniature comme ça, même si je fais du X-Wing, mais voilà. Ouais. Mais euh, ça, c'est ton énergie kinétique. En fait, c'est le seul truc sur le tableau de bord que tu bouges après avoir fait ta manœuvre. Ça, l'altitude, l'orientation ouais, ouais. et la vitesse, ça, c'est ce que tu fais avant. Mmh. Tu fais ça, tac, tac, tac, tu le caches, mmh. tu découvres le truc tu fais ta manœuvre, et selon la manœuvre que tu fais, ça te change ton énergie kinétique pour le prochain tour. D'accord. Par exemple, là, j'ai décidé de faire on fera peut-être un exemple précis de tout à l'heure, mais je fais un mouvement, bah, euh, le mouvement c'est une énergie kinétique de 4, donc une fois que j'ai déplacé ma figurine, là je mets mon truc sur 4. D'accord. Et en fait, c'est le tour d'après où ça va être important, c'est que en fait tu ne peux pas faire euh, de ah, vois manœuvre inférieur ou supérieur Voilà, inf... alors c'est ton énergie kinétique actuelle, ouais. plus ton accélération ou moins ton accélération. Ouais. Par exemple là tu as une accélération sur le Viper de 3, mmh. donc ça veut dire que tu ne peux pas faire une... un prochain mouvement qui ait une énergie kinétique de plus de 7, bon ça va jusqu'à 6, hein. donc, ouais. ou moins de 1. Ouais. C'est à dire que tu ne peux pas reculer par exemple au prochain tour ou t'arrêter. C'est l'inertie. Donc, ça veut dire qu'il faut que tu prévoies tes mouvements. Mmh. Tu peux pas arriver comme un dingue, t'arrêter, faire un demi-tour, machin Ouais, dure, ouais, c'est pas non plus, je suis Parce mouche, que tu drifts. Ouais, ouais, ouais, bien et sûr. Et d'ailleurs, euh, tu as ah. des manœuvres dans le, dans le jeu où tu as une barre de drift. Notamment, quand tu changes d'orientation, quand, quand tu fais une rotation et que tu veux rechanger l'orientation de ton ship, ah ouais. avant de faire ta nouvelle manœuvre, tu driftes. Parce que forcément, mmh. tu as l'inertie de ton ship dans l'espace qui... C'est optionnel, ont... ah. ça, j'imagine. C'est dans les règles optionnelles Bien sûr. Alors, as même... ils ont même été poussés le vice, jusque dans les règles optionnelles, à faire le fuel. Ouais, voilà. bah, <rire> ils l'ont fait, dans... Ils fait dans... dans Wing of Glory. Voilà. Donc là, t'as le Parce que là, j'imagine que quand t'as plus d'essence, bah, le vaisseau s'arrête dans l'espace, donc ça va. Ouais, t'es un peu comme un Peut-être être... tu gèles. Mais euh, donc... <rires> ça dépend si le chauffage <rires> continue oui, à tourner. Tu tombes et tu t'écrases. Ah, bah là, oui, il y a, y a ah, un, un petit truc qui s'appelle en plus la gravité. Super ouais, aussi, j'imagine. Mais, euh, mais alors, par contre, il n'y a pas de token de fuel. Hein, C'est à toi de te gérer ça sur un bout de papier. Par mmh, contre, tu ouais. as sur les cartes de manœuvre combien ça coûte en fuel. Euh, hmm? Donc, y, tu pars sur une base de 50 unités de fuel, apparemment, au début. Et puis après, tu te démerdes. C'est à toi de gérer ton truc. D'accord. On va passer sur une seconde vidéo. On a beaucoup parlé du tableau de bord, mais je pense que c'était assez important. Bah, C'est le cœur du jeu. Et là, dans la deuxième partie de la vidéo, on va regarder, on va finir le contenu de la boîte et puis on va regarder les figurines. Puis si on a le temps de faire genre juste pas bah, une escarmouche, mais une phase, on fait une phase. Un Figurine. Figurine.